Alors ce matin, vous êtes là pour nous parler de bigamie. Oui, bigamy. la bigamie. Déjà, c'est quoi la bigamie Et puis euh, <rire> j'aimerais savoir, oui, c'est quoi la bigamie c'est un thème un peu barbare, ah oui. parce qu'on parle de bigamie, les gens sont égarés. Ah oui. Nôtres spectateurs seront édifiés dans quelques secondes. Mm -hmm. et, et puis, est-ce qu'il existe plusieurs cas de bigamie J'aimerais savoir aussi. Ouais. Question à deux volets. Ah oui. Commençons par la définition de la bigamie. D'accord. La bigamie, c'est la situation d'une personne qui, ayant des liens de mariage monogamique, contacte un nouveau mariage monogamique sans avoir... Dissous le premier mariage. Pour faire simple, dans le cadre des dispositions de, disposition de l'article 147 du Code civil, il est interdit à toute personne, ayant contracté un mariage monogamique, d'en contracter un nouveau sans avoir dissous le premier. Maintenant, quels sont les cas ou les hypothèses dans lesquelles on parlera de bigamie? Il y a trois situations retenues par le législateur camerounais. Première hypothèse, un polygame qui officiellement marié prend le risque de s'engager dans un nouveau mariage monogamique sans avoir dissous ses précédents mariages polygamiques. Seconde hypothèse, c'est un monogame qui officiellement marié prend le risque cette fois-là de s'engager dans les liens d'un nouveau mariage monogamique ou d'un mariage polygamique sans avoir dissous le précédent ou le premier mariage. Et enfin, c'est toute personne qui s'est mariée sur les règles du code civil, mais prend l'engagement de se remarier à nouveau sans avoir dissous le précédent mariage. Ah. Donc le lien principal, c'est le fait d'être marié et d'aller contacter un nouveau mariage sans avoir dissous le premier. Le précédent, d'abord. Tout à fait. Ok. Et puis, dans ce cas, les enfants, je ne sais pas, quel est leur sort Parce que s'il mm -hmm. y a des enfants issus d'un mariage bigamique, mm -hmm. est-ce qu'en cas de décès des de parents, les enfants euh, auront droit aux héritages ou alors aux successions Alors là, c'est une question très intéressante. Oui. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Oui. Bien que le mariage bigamique soit interdit, oui. lorsque les enfants sont nés, il y a ce qu'on appelle la convention de New York. Du 20 décembre 1989, cette convention indiquée comme la convention qui indique les droits des enfants. Il y a l'obligation pour tout enfant qui est né d'avoir la filiation à l'égard de ses parents. Chaque enfant dans le monde entier a droit d'avoir un père et une mère. Premier indice. Second indice voulu par la convention de New York, c'est que chaque enfant a droit à un héritage. Parce que tu es né quelque part, tu es né d'un père et d'une mère, tu as l'obligation de bénéficier de la succession, soit de ta mère, soit de ton père. Oui. Et de manière principale, il y a une autre part dans la succession qu'on appelle la réserve héréditaire qui vient en droite ligne au bénéfice d'un enfant né d'un mariage bigamique. C'est-à-dire que l'enfant né d'un mariage bigamique a la même qualité, a la même position que l'enfant légitime. C'est-à-dire que sur le plan du droit, c'est un enfant légitime. D'accord. Mmh. Et que deviendra donc pour la femme, même oui. dans, euh, dans le cas où il n'y a pas eu d'enfant, oui. que deviendra la femme, la seconde femme Je ne sais pas si on l'appelle vraiment seconde femme, mais elle est la seconde femme en tout cas. Nous disons déjà que le mariage bigamique oui. est interdit par la loi. La loi, ok. Ce qui veut dire que cette dame... Mmh. Qui pense être marié n'est pas marié. Mm -hmm. Puis c'est un mariage nul, nul aux yeux de la loi. D'accord. Voilà. Okay. ok, merci okay. Maître. Alors maître, lorsque euh, l'époux ou l'épouse est victime de bigamie, que prévoit la loi le, pr fait, le principe général est le suivant. Mm -hmm. Si vous êtes au courant que votre conjoint, ça peut être l'épouse ou l'époux, vous trompe avec un mariage bigamie, mm -hmm. la démarche est extrêmement simple il faut de manière discrète vous rendre à la mairie ou au centre de d'état civil dans lequel le mariage avait été célébré. Mmh. Avec votre huissier de justice, pour procéder à un constat. Un constat, oui. Constat de savoir qu'effectivement, il y a eu un mariage, que l'acte de mariage dont s'agit, apocryphe, a quand même une souche. À l'aide de ce procès verbal de constat, vous avez l'obligation de prendre un extrait de cet acte mmh. apocryphe pour pouvoir engager des procédures, et le législature a prévu deux voies. Vous pouvez choisir la voie civile ou la voie pénale. Mmh. Sur la voie civile, c'est les dispositions de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire réparation du tort causé à l'autre à autrui. Mmh. Et à travers cette réparation, vous pouvez également solliciter la nullité de cet acte de mariage parce que la bigamie est interdite par la loi camerounaise. Oh. Ayant sollicité nullité de cet acte, vous avez également la possibilité, si vous voulez plus rester dans un mariage, de solliciter le divorce à l'aide de la copie de cet acte apocryphe qui vient du cadre de la bigamie. Et vous obtenez les dommages et intérêts que votre avocat va chiffrer devant mm -hmm. le juge. Et le juge va valider. Seconde hypothèse maintenant, vous pouvez choisir la voie pénale. Il faudra savoir donc que dans le cadre de la voie pénale, il y a des conséquences énormes. C'est d'abord l'emprisonnement et ensuite les amendes. Est-ce que vous allez emprisonner le père de votre enfant Point d'interrogation. Si, on, on, on peut, il peut euh, se euh, faire euh, emprisonner parce euh, que la polygamie, elle, elle est acceptée, mais la tout bigamie tout est, interdite. Pas, elle est pas Dans notre droit, il, peut, ouais, oui, droit il peut se faire condamner. Il a justement demandé, M. Chakam, puisque vous êtes avocat au barreau du Cameroun, oui. comment le législateur sanctionne-t-il Hein, euh, ce qui sont les auteurs de la bigamie au Cameroun. Oui. Très, très bonne question, Pierre Byron. Et chers téléspectateurs, soyez attentifs à l'instant. Mm -hmm. Dans le cadre des dispositions des articles 74, alinéa 2, et 359 de notre code pénal, le législateur sanctionne les auteurs de mariage et bigamique par une peine d'emprisonnement oscillant entre deux mois et deux ans et une amende oscillant entre 25 000 et 500 000 francs CFA. Je voudrais donc simplement dire que pour tout cela qui joue dehors, régulièrement marié, peut-être à Audrey, on va à nouveau prendre une autre jeune fille dans une autre ville et on dresse également une autre acte de mariage. Mmh. Sachez que dès lors que la titulaire, c'est-à-dire la première épouse, mmh. va prendre le risque d'engager une procédure contre vous, vous pouvez vous retrouver en prison, pour une durée de deux mois à, à deux, deux ans. ans. Et une amende de 25 000 à 500 000 francs. Mais cette francs, amende est parce que, parce que c'est un acte très malsain. 500 000 francs, c'est une... une amende minable. C'est un acte très actuel... malsain. Ah oui, c'est un acte malsain. Oui. Mais en l'état actuel, le législateur a voulu qu'on ne mmh. divisât pas la famille. Mmh. Qu'on permettât quand même à l'homme de mmh. vivre Donc, si, ma... malgré si, la sanction. Si, si, je découvre plus tard que mon épouse est mariée à quelqu'un d'autre. Oui. Plein directement. Vous êtes oui, libre d'engager, mais comme vous l'aimez, vous allez faire comment On va s'arranger. Vous allez vous arranger. <rire> Merci M. Tchakam.